Thank you. Et les gens, bienvenue dans cette petite vidéo dont le but va être un petit peu de vous expliquer euh, mon activisme d'une manière générale, un petit peu ce que je fais sur YouTube, bref, me présenter moi et mon engagement. On va commencer par quelque chose que je me sens obligé de dire, euh, je suis particulièrement féminine et je me suis particulièrement maquillée aujourd'hui et c'est uniquement parce que j'en avais envie. J'ai énormément réfléchi à comment tu devrais être pour cette vidéo, tu te présentes en tant que militante, transféministe, transactiviste, féministe, LGBT+, etc. Qu comment tu te présentes À quoi ça va ressembler Qu'est-ce qui va pas nuire à ton image quelque part Et euh, j'en ai eu marre en fait de ça. J'avais envie de mettre cette robe, j'avais envie de me maquiller comme je me suis maquillée. Et, euh, et je l'ai fait parce que, bah, que j'ai le droit en fait. Est -ce... Que je fais ce que je veux je suis pas obligé d'être 100% irréprochable j'ai envie de dire mais en même temps on peut jamais être irréprochable on sera jamais parfaite pour tout le monde en même temps et du coup ce petit aparté sur le maquillage me permettait d'introduire un petit peu cet élément que je trouve particulièrement important dans le militantisme c'est que à trop réfléchir à son image de militante on a tendance à moins faire les choses on a tendance à se retrouver paralysé par tout un tas de trucs et, euh, et voilà mais c'est pas du tout une, pas une vidéo à ce sujet là donc on, on va passer immédiatement à la suite. Je me définis comme militante transféministe parce que euh, j'approche le féminisme avec bah, une approche de personnes trans, avec un vécu de personnes trans, avec euh, un ciblage aussi euh, quelque part sur les questions trans et tout ce que ça apporte parce qu'en tant que personne trans on a souvent un petit peu un rôle de passerelle, on a pu vivre euh, la façon dont la société a changé en fonction de nos transitions, euh, de la façon dont elles se sont déroulées, etc. On est confronté à énormément de choses au final qui sont, euh, souvent pour le féminisme un petit peu mainstream, purement théoriques. En fait, on imagine ce que ça serait de vivre comme ça, on imagine ce que ça serait de de un petit peu être considéré comme l'autre genre, tout ça, mais c'est un vécu qu'au final il n'y a vraiment que les personnes trans qui ont, même si on n'est pas sociabilisé dans le genre où on a été assigné à la naissance, euh, la société essaye quand même de nous forcer dans un moule et nous voit d'une certaine façon, et après ce regard a tendance à changer, en fonction des transitions bien évidemment. Et du coup, euh, c'est cette expérience-là que je trouve euh, qui, qui me permet d'apporter euh, une pierre spécifique au féminisme. Et euh, d'un autre côté, le féminisme me permet d'avoir tout un tas d'arsenal sur les questions de genre qui me permettent d'être euh, une transactiviste plus efficace et avec plus de connaissances. Voilà. Sinon, je suis une militante qui s'est faite euh, sur le terrain. Hein, euh, concrètement, je ne suis pas euh, issu euh, d'université ou j'ai pas fait de master de genre ou ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que je lis pas. Je pas une bibliothèque féministe hyper remplie non plus, euh, ni même très remplie. Hein. Il y a quelques ouvrages féministes que j'ai lus. Le, le reste, c'est surtout des échanges euh, énormément, au final, de, de réseaux, de, de vidéos, etc., d'articles, de, de blogs. Enfin, voilà, je suis un petit peu une euh, militante de on va dire, de cette école-là, ça veut pas dire que je trouve qu'il y en ait une qui soit supérieure à l'autre, mais c'est juste comme ça que moi, je suis tombé entre guillemets dans le féminisme, et, euh, et comment moi je l'aborde et je continue à le construire, ce qui, ce qui m'amène à ma présence sur YouTube. Cette chaîne YouTube, je l'ai créée euh, en même temps que je me posais des questions, et je me pose toujours des questions d'ailleurs, mais elle a cet avantage d'avoir... Moi j'ai changé en faisant la chaîne, la chaîne a changé avec moi, et... Euh, Ma présence sur YouTube est pour moi quelque chose de hyper important, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le cœur de mon activité militante, et que c'est vraiment là où je suis la plus pertinente, la plus efficace, où je touche le plus de monde, que ce soit des personnes cis ou des personnes trans, j'apporte pas les mêmes choses, j'essaye aussi de donner des clés de compréhension, d'aide, etc., et qui permettent, j'espère, pour certaines et certains d'entre vous, de se sentir mieux, et de... de de mieux vivre leur situation, parce que être trans en soi, c'est pas dur. Le problème, c'est être trans dans la société dans laquelle on est. Et ça, c'est complexe. Et ça, c'est difficile à faire seul. Et c'est difficile de tout construire seul. Et, euh, et de pas se. Et de pas se renfermer sur nous et les quelques personnes qui nous ressemblent et de rejeter tout le reste, en fait. Et c'est par ces réflexions, quelque part, que j'essaye un petit peu de de montrer que voilà, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas voir les choses, on peut ne pas avoir la même histoire, bah au final, on est rattaché par des vécus qui se ressemblent, etc., on a des luttes à mener ensemble, euh, et ça c'est nécessaire. À côté de mon engagement sur YouTube, euh, je suis aussi militante au planning familial, parce que c'est la plus vieille asso féministe française euh, encore là, le mouvement pour le planning familial. Euh, C'est une très très grosse assaut qui a, qu a une puissance de frappe euh, assez puissante. Euh, je milite du coup en son sein en tant que bénévole, et euh, sur des questions féministes globales et sur des questions plus spécifiques de comment le planning familial peut aider les personnes trans, peut euh, contribuer à la lutte, peut être euh, un allié efficace au final. Euh, à côté de ça, je suis dans plusieurs euh, assauts et, et collectifs euh, trans et, et queer. Et euh, voilà, j'ai tout un tas d'activités. Bien sûr, il y a mon activité sur les réseaux sociaux, qui est également là. Et bref, même si de premier abord, en tout cas, bah, forcément sur Internet, j'ai plus l'air d'une cyber militante. Je suis aussi militante, entre guillemets, euh, dans la vraie vie véritable, mais euh, pour moi, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Et j'ai même limite envie de dire mon cyber militantisme est peut-être plus important, ou en tout cas a plus d'impact. Euh, parce que c'est vraiment quelque chose qu'internet peut faire, c'est que une personne seule peut avoir euh, un impact beaucoup plus important. Petit aparté sur comment je vis mon activisme par rapport à ma vie d'une manière générale, euh, je n'ai plus d'emploi depuis euh, bien un an et demi. Et c'est une volonté de ma part parce qu'à ce moment-là, en fait, mon militantisme avait pris une telle place que j'arrivais pas à voir comment je pouvais euh, fonctionner dans le salariat et pas être en train de me battre pour quelque chose de juste, en fait. Si, si je travaille pas pour quelque chose qui, pour moi, a un sens, je, je n'y arrive pas. Et, euh, et voilà, donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, que je touche mes, mes 200 balles d'alloc tous les mois et que le reste, bah, c'est mes abonnés qui euh, me donnent des sous quand ils peuvent, euh, qui regardent des pubs, qui m'achètent des goodies, ce genre de choses. Voilà, mon, mon activisme est trop important pour que je, je le fasse passer au second plan de ma vie en fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis à bientôt sur la chaîne. Tu pries